C'est Cyril, c'est pas connard, je sais pas que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur euh, Espace 140 que je vais vous montrer. On est accompagné avec Steven qui joue à ma place. Attends, on voit pas le visage, c'est pour ça que c'est la luminosité. Voilà. N'oubliez pas des pouces bleus. Voilà. Comme ça, on va mettre des commentaires avec hashtag. Euh. Hashtag plofo Beye Ensuite bah, Nous Abonnez-vous De Avec Mathéo 69 Ouais Ça c'est un inventaire Tu peux le déplacer Ah punaise ah, c'est je vais... pour jeter Hein Ron c'est pour jeter X c'est sauter Et ça euh, Carré Artisanat Et triangle c'est inventaire oui mais comment je vais faire pour euh, mettre mes trucs Les trucs Oui Elle euh, placée ah, ouais. oui, oui, oui, oui, euh, euh, Maintenir c'est rapide C'est tout Ensuite euh, Un seul C'est un seul Voilà comme ça Appuie Appuie seulement Voilà c'est ça Ouais, voilà ah, ouais. ah non attends euh, comment je fais euh, euh, attends, Hop. attends tu, tu vas mettre de la terre ouais, dans... ouais il veux. faut que tu changes comme ça voilà ah, attends. Ouais, voilà. voilà la terre voilà, attends. quand ça va Hugo, faut qu'on y arrive par là quand on va faire un petit game On va trouver dans quelques 500. Comme ça, moi. Comme ça, moi. Oh Oh, mais comme. <rire> Where? what is that? What is On est au espace 140, je vais vous montrer, ça peut être ici, espace 140, je vais ici, que vous représentez, mais ma voiture est toujours vers, vers les pertes. Par contre. il faut qu'on travaille, comme ça moi, Faut faire de l'ADEP C'est un DEP, c'est un DEP Negro c'est l'ADEP, c'est un DEP, c'est un DEP Tu y arrives Steven Tu Ah ok C'est un DEP, c'est un DEP C'est un DEP, c'est un DEP C'est un DEP, c'est un Aïe Bye shit Vas-y. Vas-y. Faut que je te convoque. Oh, dis tu ne plus rien. Par contre, c'est là-bas. On est là oh, rouge. Sauf que moi, celui-là. C'est celui-là. Je jure. Ah. On va trouver dans quelques instants. C'est la terre. Ouh, c'est la terre. Ouais, regarde. Ah, ah ouais, c'est la terre. Oh, ouais. Bien joué. Alors, bien joué. Par contre, il y a des filles. Attention. On a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a. On a 10 filles. A... Ça va chauffer. Ah non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 On a 9 et on a 3 garçons C'est incroyable Par contre, ça va chauffer Il faut de la puissance pour combattre ces filles Et n'oublie pas Mais quoi, tu quoi là ah, euh. Voilà, c'est la crème pour planter euh, Par contre, c'est Astaben qui... Euh, par contre ça c'est la croissance de la Tamedi. Ouais, dire, oh. C'est la croissance de la Stop, oh. Stop! Par contre, on est, euh, on est discret. Donc, fais gaffe. On est euh, avec mon M-Bot. On est avec mon M-Bot l'iPad 12 ensuite je crois ensuite il faut qu'on y aille euh, avec euh, Biafone ensuite bon stop quoi Oh. oh, my God. I'm snapshot. little bit of a good one. snapshot. You, a good pas grand, il faut qu'on Non, c'est raté. Attends, il n'y a pas de droit à tout plaisir. Waouh, ouais, t'as pris un mur. Ouais. Waouh, t'as fait un mur. Oh là là bien fait. Ouais. Je suis à côté de toi, pas vrai. Comme ça, quand il fait nuit, et bah, je te.. Ouais, ouais, j'ai le bon. On va mettre... Euh, on va mettre de gueule. Voilà. Euh, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Tiens, Tu cours vers... Euh, tu cours, tu vers où il y a la maison Attends. Non, c'est raté. Attends, attends, attends. Non. Non. On va mettre l'ensemble, là-bas, comme ça, on va mettre, euh... on va mettre, on va allumer la tronçonneuse avec avec S2 et Qlife Q1543. Comme ça, on va faire de la bem. De la bem. Bem bim bem. Ensuite, comme ça, ça fait. Yeah. <laughs> Est-ce qu'il va venir Mathieu Non, Quand c'est l'anniversaire de la C'est anglais Non, non, c'est Ça c'est quoi? Ça c'est Ça je c'est c'est c'est Ça c'est Ça c'est s'appelle Alicia. <laughs> Ça <s 'appelle> Alicia. Mais Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. patouille Patouille <laughs> <laughs> C'est Mathieu est habitué monsieur mes yeux. est habitué dans tes yeux. Oui. Il Il est Attends, attends, attends, a Elle <fait> la un fortnite <tôt. tôt> <tôt> <tôt> <tôt> <tôt> <tôt> Copa top 1, Top euh, 1 T'en es 20 avec Mathieu et on est tué avec la main par un sniper qui est derrière Tu sais, sais, hein. tu sais qu'on vite Oui Mais il tu vas l'enceinte en train de filmer là euh... Non <rire> Non par contre, Non tu peux, après, euh, Non mais filme pas! Non, non, non, non! non Mais non, il filme pas! filme pas! Non, c'est. Oui, Oui, il a le pénis! C'est éteint! c'est éteint! c'est éteint! c'est éteint! y c'est Il y a personne qui m'a appelé, donc c'est un ah, je je vais aller voir ta mère, je vais lui dire, j'aime pas le prendre la vidéo. C'est déjà, j'arrête. C'est bon, j'arrête. C'est j'arrête. Ouais.